Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau business sans investissement obligatoire. Mais vraiment, pour y gagner, il faut investir. Donc je vais vous présenter euh, le site Golden Farm. Alors Golden Farm, c'est une, une, une sorte de jeu euh, qui vous permet de gagner de l'argent en, en achetant des oiseaux. Des oiseaux, comme ce que vous voyez là, ces oiseaux vont pondre des œufs et ces œufs vous allez les collecter, ensuite les revendre pour gagner de l'argent. Voilà. Donc en fonction du type d'oiseau que vous achetez, vous gagnez de l'argent. Déjà, Je vais vous montrer comment le site marche. Après vous être inscrit, après vous être inscrit, quand vous loguez sur votre page, je vais mettre le site en français pour que beaucoup puissent comprendre. Je vais traduire. Moi, généralement, je traduis pas mes sites. C'est ça en anglais, c'est en anglais. Voilà. Parce qu'en français, moi, par contre, ça m'embrouille. Alors, vous voyez comment gagner de l'argent en jouant. Quand vous êtes là, je vais vous présenter l'interface. Ici, vous voyez, recharger le compte. En anglais, c'est Repliche ou quelque chose comme ça. Recharger le compte. Ça, c'est... Ce que, vous, ce que vous pouvez réinvestir pour acheter les oiseaux. Et ça, c'est ce que vous pouvez retirer comme fonds. Maintenant, euh, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que, euh, qu que vous allez faire? On va paramétrer le compte pour que ce soit en dollars plus facile. Bon, l'Europe, c'est la monnaie russe. On va paramétrer pour changer tout ça. Donc, ici, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand vous, euh, vous êtes dans le site L'étape 1, c'est que vous, avez, vous allez payer un oiseau. Vous allez choisir l'oiseau le, le, le, en fonction de la couleur, en fonction de, du nombre de pièces que vous disposez. L'avantage, c'est que quand vous créez un compte, quand vous créez un compte, vous avez 300 pièces d'argent euh, qui sont à votre disposition, qui vous permettront déjà d'acheter, n'est-ce pas, l'oiseau vert, et commencer à jouer en gagnant voilà oh, alors, commencer à gagner en juin voilà deuxièmement les œufs seront stockés au storehouse, ici à l'entrepôt des œufs euh, voilà vous allez les collecter je vais vous montrer comment ça se passe ensuite et les vendre pour échanger avec l'argent donc quand vous les vendez vous recevez des silver coins et ces silver coins là vous pouvez les changer contre du vrai argent donc pour commencer, vous allez vous inscrire via le lien. Le lien, vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo ou en, en commentaire. Ensuite, euh, voilà les avantages. C'est que en fait, effectivement, c'est un site qui vous permet de, de garder de l'argent, d'économiser, d'épargner. Et ensuite, euh, les œufs produits par euh, les oiseaux, vraiment, ça, ça. ça, ça ça, vous, ça se multiplie en fait. L'avantage avec ça, c'est que vous ne faites rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir et de collecter vos œufs et de les vendre pour récolter des pièces d'argent. Donc, en illimité, vous gagnez. Maintenant, un autre avantage, c'est que lorsque vous achetez un pack pour ceux qui veulent investir pour gagner plus vite, parce que pour gagner avec Golden Farm, vraiment, il faut investir. Et voilà, vous ne perdez rien. Vous, vous avez 100%. Vous gagnez déjà, vous avez à 100% de votre investissement en termes de points pour tous les réapprovisionnements automatiques. Maintenant, pour les approvisionnements de 150 Europe, je vais je vais changer la monnaie tout à l'heure. On va revenir dessus pour voir ce que vous gagnez comme bonus à chaque fois. Maintenant, quand vous, vous êtes déjà inscrit, déjà je vous recommande de venir dans les paramètres du compte. Donc déjà traduisez, n'oubliez pas de traduire votre navigateur en français. Donc, vous venez dans les paramètres du compte. Ensuite, on va changer la devise. Bon, comme le navigateur est en français, je vais un peu mettre en anglais juste pour que vous voyez la devise. Oui. Donc, voilà. Bon, je pense que ça ne change pas parce que je venais de le changer tout à l'heure. Donc, on va revenir dessus plus tard. Voilà. Donc, vous allez changer la monnaie ici. Normalement, ça vous afficher cette monnaie, robe et le dollar. Donc, vous allez, venir à vous allez venir ici à Maine. On revient à Main. Voilà. Vous pouvez calculer combien vous allez gagner. C'est-à-dire, pour pouvoir savoir quel euh, oiseau acheter. Déjà, je vous dis, les oiseaux qui donnent beaucoup d'argent sont à partir de l'oiseau bleu, rouge et monsieur le roi. Donc, vous pouvez calculer vos gains ici. C'est-à-dire quoi Avant de, avant de, de calculer, voilà, on va, on va parcourir déjà cette interface MyFarm. Donc, comme je disais tantôt, bon, je vais revenir en français. Désolé. Et voilà. Donc, on va revenir à l'entrepôt. Comment ça se passe? Vous devez acheter tout d'abord des oiseaux. Donc, voilà. Lorsque vous allez vouloir acheter des oiseaux, vous allez voir les oiseaux en fonction des couleurs et leur prix. Mm -hmm. Un peu de fatigue, il est 23 heures. Ouais. Vous voyez l'oiseau vert? Il vous coûte 150 pièces d'argent. Voilà, entre temps, vous avez reçu de 300 pièces d'argent, donc ça signifie que vous pouvez acheter deux oiseaux ici. Moi, j'ai cinq oiseaux là. Euh, L'oiseau jaune, il vous produit, et puis voilà, la productivité c'est qu'il produit 5 5 oeufs par heure. C'est petit, jaune, il vous produit 55 œufs par heure. Le marron. 277 œufs par heure, bleu, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que ça devient intéressant à partir d'ici parce qu'il vous produit ce nombre de par heure. Sachant que euh, 100 pièces d'argent équivaut à 1 rub. Et que 1 dollar équivaut à 65 rub. Donc, j'aurais préféré mettre ça en dollar parce que c'est plus facile. c'est ne même pas pourquoi j'ai changé. Donc, euh, vous voyez... Vous pouvez voir combien vous faut des pièces d'argent pour acheter un oiseau. Quand vous voyez, vous voyez ici 150, 150 000 pièces d'argent. Sachant que 100 pièces d'argent font un robe, vous pouvez juste diviser, faire euh, l'opération 3. C'est facile, vous trouvez euh, le nombre de dollars qu'il vous faudra pour acheter ça. Donc, on va donc ensuite disons que comme vous voyez là ça tombe bien vous pouvez voir les différents types de à acheter dès que vous avez acheté vos œufs vous les laissez le temps de justement prendre les œufs par heure là voilà. dès que c'est fait vous venez à un entrepôt d'œufs vous venez à un entrepôt d'œufs donc vous pouvez voir là ce que j'ai déjà eu comme œufs je vais tout collecter quand vous allez dans l'entrepôt de vous cliquez sur collecter. Voilà, voilà ce que j'ai maintenant dans mon warehouse les œufs verts, jaunes et les quantités. Maintenant, quand c'est fait, je viens dans egg Selling. Donc, je vais vendre ces œufs là. Donc, vous pouvez voir là que 100 eggs, donc 100 œufs, équivalent à un silver coin. Donc Ici, on a mis 500. Donc, en pièces d'argent, ça nous fait 15 pièces d'argent. Donc, 15 silver coins. Ici, on en a 10 000. Donc, ça nous fait 103 pièces. Ici, on en a 69 000. Ça nous fait 692 pièces d'argent. Donc, quand on va vendre. On va juste venir ici. On fait celle, tout simplement. Et vous pouvez voir que j'ai euh, encaissé. 81 000. Euh, bref, j'ai vendu. Oh, bon. Donc, ça choisit les pages qui doivent être excusez-moi. Donc, ici, on me dit j'ai vendu 81 123 œufs à la somme de 811 pièces d'argent. Donc, ici, vous voyez automatiquement que mon solde de retrait augmente. Et mon solde de réinvestissement. Donc, ça, je peux utiliser pour acheter les, les oiseaux. Mais je préfère attendre avoir un peu plus pour acheter l'oiseau bleu, au moins. Si je reviens je ne réinvestis pas. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, vous voyez, vous avez vu comment faire pour acheter les oiseaux. Et collecter les oeufs et ensuite les vendre. Aussi, maintenant, on va aller dans bonus quotidien. Donc, bonus quotidien. En fait, ça vous permet de gagner des pièces d'argent de 10 à 100 pièces d'argent gratuitement juste en vous connectant chaque jour. Voilà. Donc, maintenant, vous avez aussi des bonus de, de parrainage. Donc, c'est pas obligatoire le parrainage, mais vous gagnez des commissions de parrainage lorsque vous invitez les gens à, à utiliser Golden Farm. Maintenant, on va revenir sur. Donc, comme je disais tantôt, en fonction de des oiseaux que tu veux, là, là, ça, c'est ce que j'ai comme oiseau. Donc, si je dis, par exemple, que je veux gagner 10 dollars par jour, je peux décider d'upgrader ça. Ici, là, je peux dire que je veux peut-être 5 de ces oiseaux. Donc, c'est un exemple banal, mais vous pouvez calculer le revenu. Vous allez avoir ah, peut-être par semaine, par jour, Ça dépend de vous. Ici. Recharger le compte. Donc, par exemple, maintenant, je vais revenir à recharger le compte. Mais bon, on va parcourir aussi. Vous pouvez lire les règles. Vous pouvez lire les règles générales. Vous pouvez lire à propos donc, pour, voir, pour comprendre et puis vous pouvez me regarder une vidéo sur youtube qui vous explique encore mieux donc je vais résumer je vais résumer je vais actualiser je vais résumer déjà Golden Farm c'est un site qui vous permet de gagner de l'argent en jouant et c'est quel type de jeu il suffit juste d'acheter des oiseaux que vous allez revendre pour échanger contre des pièces d'argent. Donc voilà, il y a euh, plusieurs types d'oiseaux, plusieurs types de couleurs. Paiement. Vous pouvez voir le, le, le, le paiement. Déjà, il y a plusieurs mots de paiement. Comme vous pouvez le voir ici payeur, qui est le mode principal et puis les autres porte-monnaie il y en a plusieurs perfect monnaie à des cash bitcoin etc etc etc et vous allez voir que beaucoup de gens font plus de retrait via perfect money non seulement parce que le niveau de retrait minimum est bas et ensuite et puis font comme ça juste pour se rassurer que ça paye vraiment et ensuite euh, ils ont plus d'informations, en fait, sur, par rapport à ce site Voilà. Donc, si vous voulez faire les retraits ou les dépôts, je vous conseille euh, d'utiliser payer Voilà. Donc, euh, voilà. C'est ça. Donc, quand vous, si vous voulez retirer des fonds, vous venez dans Withdraw Fund. Donc, je vais traduire là. Vais traduire là, donc vous voyez c'est retirer les fonds, si on veut retirer nos fonds, qu'est-ce qui se passe on vient juste là et on choisit le moteur qui nous arrange le plus donc si on prend par exemple payeur payeur parce qu'il y a moins de frais il y a moins de frais avec payeur donc si on prend un payeur, vous allez voir que le niveau minimum, quand on venez à payer, vous choisissez dollars. Vous devez vous demander de payé en dollars. Donc vous choisissez dollars. On vous dit que le minimum de retrait c'est 0,04$. Donc c'est Et vous mettez ici le montant de pièces que vous souhaitez euh, donner. Par exemple, si moi, c'est pas ce que je vais faire. Si moi je vais donner mes 31 129 129. 3129 voilà actuellement combien ça vaut en dollars 4 dollars uniquement donc euh, voilà vous pouvez voir combien vous allez gagner là-dedans avant de vous engager n'importe comment donc euh, voilà aussi je vais vous montrer comment faire euh, recharger le compte. Donc, si vous voulez recharger votre compte, on va faire un essai. Si vous voulez recharger votre compte, bon, je vais voir si je peux déjà paramètre ah, du compte, si je peux déjà mettre mon compte en dollars, c'est plus facile, je vous assure. Vous devez télécharger l'application, pour utiliser Ok, bon, c'est pas encore venu. Donc, Comme je disais tantôt, vous voyez payeur est le mot de paiement principal de recharge ou de dépôt. Alors, je vous, on va faire un petit dépôt via payeur. Moi, c'est 1$, 1$ étant donné que 1$ égale à 65 rubles. Donc, je vais mettre 65 rubles. Je peux choisir 1$. Voilà. Euh... Non, je vais, je vais reprendre l'opération. J'ai plutôt mis un rub en pensant que c'était un dollar. Donc, le nombre de rubles, je vais mettre euh, 66 rubles. 66 rubles, oui. Ça va me donner 13 13200 silver quoi. Là, voilà, je clique sur à Account ici. Ça dit, si vous rechargez avec des Bitcoins, venez écrire ici sous Bitcoin. Si vous rechargez avec Mastercard de Visa, venez ici. Et ensuite, quand vous allez valider, vous serez redirigé vers la page concernée. Donc voilà, je vais cliquer sur push Account. Voilà, et puis compte. Donc, voilà. Donc, je suis sûr. Bon, je dois choisir le mot de paiement. Donc, moi, je vais payer par euh, USD. Parce que c'est de la USD que je pense que j'ai. 2, 1 dollar, je pas dans le compte, donc je vais les vider tout à ça fait 1,10$, Donc je continue. Voilà, ça charge. ça charge, donc je vais valider, euh, ça fait 9, 2, 9, 1, hein? 9, 2, 9, 9, 4, 9, 4, 8, 9, 6, 6, Ah, ça charge. Allez, fils, ça charge un peu plus vite, là. Donc, on a 1,55. Donc, c'est bon. Je peux faire la transaction. Je fais Confirme. Donc, je confirme la transaction ici. Ça, c'est pour ceux qui vont me charger via Payeur. Donc, je confirme la transaction et ensuite euh... donc euh... voilà. Donc, vous voyez mes 13 000 comptes ont déjà été rechargés. Donc, c'est ça. Ils ont été rechargés. Donc, si maintenant, quand vous avez rechargé, vous revenez maintenant dans By X, et choisissez les oiseaux qui ont le plus. qui ont. Euh... voilà. Choisissez les oiseaux qui ont un nombre de points supérieur, plus élevé et qui peut entrer dans votre budget. Si votre budget dépasse, ne cherchez pas les oiseaux coûte euh, cher donc en fonction de vos moyens mais si vous avez des moyens essayez de garder les points le nombre de silos que vous avez combien ça coûte et ensuite vous rachetez le niveau là pour vite avancer so, j'espère que vous avez adoré ma vidéo que vous avez aimé que vous avez like et partagé donc je suis euh, de m'avoir écouté les amis donc si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser les commentaires sur ma chaîne en commentaire je vais vous répondre sur ce je vous souhaite une agréable soirée journée merci au revoir